Comment allez-vous J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui et que nous aussi, mais ça va, on, on tient, on tient tranquillement. Nous sommes là pour euh, parler un petit peu avec vous, avec quelqu'un qui est justement venu pour vous inviter à une belle manifestation qui se déroulera pointe noire. Mais juste avant cela, j'ai moins salué les personnes malades, les personnes en situation de handicap et tous ceux et toutes celles qui souffrent et qui euh, luttent pour passer à travers les mailles du filet. En ce moment, c'est très très très compliqué. Les augmentations de toutes parts, les mounes malades et l'hôpital, qui panique moune pour soigner etc. Donc, ça continue. Hein. Nous sommes déjà au cinquième au quatrième mois de, de l'année et nous sommes, nous en sommes toujours au même point. alors, comme ça va vite, Souhaitons que nous, en, nous aurions terminé euh, d'ici euh, les vacances. Nous sommes donc euh, au mois d'avril, ça vous l'avez compris. Demain, c'est vendredi. Ça. Je le dis pour ceux qui seront dans la rediffusion, pour ne pas se comprendre que c'est en nouvelle bidet, un cas proposé autres. Et il s'agit pour moi aujourd'hui de recevoir M. Patrick Mango, qui est le président de l'Association des métiers du bois. Il vient vous présenter alors cette, cette grande euh, manifestation annuelle, c'est annuel. Hein? du 14, 15 et 16 avril. Tout à fait, Raphaël. Donc, euh, nous organisons la fête du bois à Pointe-Noire, effectivement le 14, 15 16 avril. C'est l'association Les Métiers du Bois et la ville de Pointe-Noire qui organise cette, cette manifestation. Il faut savoir que l'association Les Métiers du Bois aspire à revaloriser le savoir-faire des artisans de Pointe-Noire, du nord terre et de la Guadeloupe tout entière. Lors de cette manifestation, nous allons mettre en avant un véritable savoir-faire au niveau du bois. Parce que c'est vrai que ce savoir-faire est en train de se perdre. Mais nous avons encore euh, des artisans qui sont en train de partir, mais qui sont prêts à transmettre. D'accord. C'était ça la, la réponse. Est-ce qu'il y a euh, euh, une proposition, une offre pour faire venir des jeunes à ce métier? Et est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend? Est-ce que les jeunes sont euh, friands de du bois et ce qu'ils veulent découvrir Est-ce qu'il y a une catégorie de jeunes qui aimeraient faire ça C'est-à-dire aujourd'hui, la filière bois est une filière d'avenir. Mm. On retrouve autour de cette filière plus de 15 métiers. Mm. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une véritable richesse à travers nos forêts. Nous avons plus de 1 hectares de marogani qui a été planté mm -hmm. et euh, qui est arrivé à maturité. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces manifestations pour réorganiser la filière, le développement de la filière. Comment faire en sorte que nous, nous arrivons à mettre en place une unité de production et pouvoir maîtriser la production, la transformation et la distribution. Nous avons, parmi ces 1500 hectares de mahogany, un bois noble, l'un des bois les plus chers au monde. Quand je dis l'un des bois les plus chers, une fois travaillé, ce bois-là vaut plus de 50 000 euros le mètre cube. Wow. Et la chose que nous avons, c'est que ce bois était surexploité à travers le monde. Donc, nous avons une surface beaucoup plus importante. Mais quand je dis réorganiser, mm -hmm. c'est vraiment de faire en sorte que les propriétaires de forêts privés, on arrive à créer des OP, des organisations professionnelles, mm -hmm. pour qu'on puisse mettre en place des pépinières. Et surtout, aujourd'hui... Nous voyons que nous sommes en capacité de mettre en place des formations d'insertion. Quand je dis d'insertion, nous avons plus de 20, donc je parle dans mon secteur de, au niveau de la côte d'Ivoire, plus de 20 artisans qui sont sur la sortie, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à fermer les ateliers. Et ils disent, si on arrive à nous former pour des formateurs, nous oh. pourrons former des jeunes et les permettre d'intégrer no, notre former entreprise. Former des formateurs, parce qu'ils ne peuvent pas, avec le savoir euh, acquis pendant toutes ces années, ne, il ne peut pas prétendre à cela, à former, à pouvoir plutôt former des jeunes. Il faut qu'eux-mêmes soient formés. Sof, soient formés pour former les jeunes. Très, très bien. D'accord. Et de manière à ce que les jeunes puissent intégrer ces entreprises, mais aussi, mm -hmm. ils peuvent créer leur propre entreprise. Et nous, nous sommes là pour les accompagner. Parce que, vous savez, euh, un artisan, il a, les, il a pratiquement les yeux dans le guidon. Il, il, un, un bon artisan même, il, il, il est là pour transformer. Donc, c'est un métier quand même d'aller chercher le bois dans la forêt. C'est un métier de transformer le bois et c'est un métier de le vendre. Donc ces jeunes, ils ont, il y aura des organismes de formation qui seront présents. Ils pourront prendre contact, voir ce qui se passe vraiment au niveau de cette filière. Mais ce qui est surtout important, c'est pendant cette manifestation, nous avons une grande tombola, un bungalow mm -hmm. de 20 mètres carrés à gagner. Il y aura quelqu'un qui partira avec ce, ce bengalo. Une fois qu'il qu remportera ce bengalo, nous, on ira lui poser le bengalo, poser le bengalo chez lui. D'accord. Même s'il n'a pas beaucoup de place, vous allez trouver un petit coin dans son jardin pour pouvoir lui mettre son bengalo. Il n'a mm. pas besoin d'acheter justement un bout de terrain juste pour ça. Ou alors il a débrouiller. Je ne sais pas, il a débrouiller. Donc, on rappelle quand même que vous êtes dans ce métier depuis de longues années. Depuis plus de 30 ans, selon ce que je ah je suis dans ce métier depuis les années, depuis 87. Hein. Voilà Donc. et que euh, vous n'êtes pas tout seul, vous continuez à promouvoir d'autres activités. Il faudra que vous puissiez revenir me voir pour nous parler de, de, des soins. Je ne sais pas si vous êtes toujours dans les soins. Ah plus que jamais. Parce encore que vous êtes, mieux. Vous avez fait des, des miracles, hein. Je me suis. J'ai fait bien... des miracles. Oui. Après, voilà. je, je suis même parti en Afrique. Oh, J'ai aidé pas mal. Ouais. Et, et bon, la connaissance s'est encore amplifiée. Oui. Et ça devient. Euh, voilà. Parce oui. qu'on a la peau un petit peu C'est pour ça que j'aime bien les gens qui ont la peau bien foncée là. Comme ça, on voit pas ce genre de perfection. À pas dire en chabide, mais bon, il y a moins, quoi. Donc, euh, Monsieur Mango, Patrick Mango, nous invite à cette fête du bois. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette fête, au sein de cette fête, en dehors de ce beau bungalow à, à gagner Bon, c'est vrai. De la le... vente, de la il, y aura, il y aura de la vente, il y aura des démonstrations, mmh. euh, il y aura aussi euh, des conférences, débats. Mmh. Mais il faut savoir qu'il y, y aura deux villages. Il y aura le village du savoir-faire, où vraiment on pourra admirer mmh. ses compétences. Ouais. De tous donc, les artisans. Donc. Ah oui, de, de, de tous les artisans de la Guadeloupe qui seront présents. Mmh. Nous aurons un deuxième temps, un deuxième village, parce que c'est deux villages, il y a un deuxième village artisanale ou okay. encore, y, y, y, y, y, y à ce moment-là, on verra ce que, la transformation de ce qui se fait sur notre territoire. Ouais. Parce qu'on n'a pas idée, mais il se passe des choses quand même, hein, surtout par euh, la côte, c'est ça la côte solvant. Ah oui. Par, en bas, ça, dit. Non, mais oui, surtout, mais, la, la, on va parler de la, la côte solvant, mais surtout mm -hmm. on parle de toute la Guadeloupe. Mm -hmm. Tous les artisans, les amoureux du bois seront, ils seront sur place. Ils seront à Pointe-Noire. Ce que je vous dis, ils seront à Pointe-Noire, c'est la, la cabaye. Voilà, et on aura ouais. aussi euh, euh, la population. Mm -hmm. je, selon ce que je sais, pratiquement toute la, une bonne partie de la population de, de la Guadeloupe sera à Pointe-Noire. Peut-être que nous aussi, on ira. Faire il faut, un il faut, il faut, et surtout pendant ces trois jours, il y a, des, il, il y a quand même le soir des manifestations avec des artistes, on aura par exemple le vendredi mmh. à 18h, un karaoké en temps longtemps, mmh. avec des Ça, chansons, voilà. de, de, des anciennes chansons là, tout à fait, et, et le samedi, le samedi à, à partir de 18h, on aura mmh. Dit Bélissier, Bélissier avec la bonne à Iskai. D'accord, d'accord. Et le dimanche, on mmh. aura au avec la bonne à Caracas. C'est ça, c'est ça. Oh mais, là, mais, un beau plateau, mais voilà, ouais. mais, un mais ce qui est surtout à, à retenir, ouais. c'est que c'est vraiment le lancement, uh -huh. ou alors on va relancer le développement de la filière bois. De la filière bois, ouais, ouais, ouais, mais ça va être génial. Donc, euh, à partir du 14, ça, ça commence le matin jusqu'à quelle heure ça commence à partir de 8h uh -huh. jusqu'à 18h. 14, le 15 et 16. Non, le 16. Non, c'est le 16 qu'il y aura le, le plateau artistique. Dès, dès le vendredi. Dès le le vendredi. vendredi, le soir, nous avons le karaoké en uh -huh. temps longtemps. Un temps longtemps. Sera, ça sera sur une place publique, euh, ça sera dans ce une salle payante ça sera Ah longtemps. non, ce sera sur un podium. Un podium Oui. D'accord. Donc tout est ouvert. Tout est de... ouvert. Trois jours, huit mmh. piétonnes. D'accord. Donc, l'Amérique d'Aversaro, okay. oh. tout est ouvert à Pointe-Noire, mesdames et messieurs. Si vous écoutez, si vous êtes devant nous aujourd'hui sur etv.etv.gp, pour ceux qui ne seraient pas là, ne dites pas si vous n'êtes pas là à nous voir que vous avez raté quelque chose. Rendez-vous sur le site www.etv.gp. Alors, plus de 45 000 regardé, euh, à suivre. Euh, je sais que M. Mongo, lui, il me dit « chez moi... Euh, » j'ai mon truc, euh, sur Internet, mais à, à pas ça vous besoin 44 000... Euh, <rire> quatre, moi, en tout cas, merci, en tout cas, d'être venu nous avertir, de cette, nous inviter plutôt sur cette belle manifestation. Nous rappelons que ce bungalow est à gagner. Vous achetez un ticket de 5 euros et vous repartez peut-être avec un bungalow de... C'est un bungalow d'une valeur... Ah non, de, 37 000 euros. 37 000 euros pour, pour, pour, pour c'est magnifique. Alors acheter tes tickets là, où est-ce qu'on peut trouver les tickets au fait donc, il faut appeler au 0690, 95, 95, 37. D'accord. Aussi au 0690, 71, 38, 89. Et puis, les... il, y a, il y a différents points aussi sur dans raison Sur place, ah, surtout... Ah, d'accord. On peut acheter sur place. Ah oui. Pendant ces trois jours, jusqu'au wow. dernier jour, vous allez mm -hmm. pouvoir acheter euh, votre les... ticket pour pouvoir emporter ce bengalo. Mais il n'y a pas que ce lot. Hein. Vous mm -hmm. avez aussi la cabine d'une toilette sèche. Et il y aura des démonstrations aussi. Comment faire une toilette sèche, mm -hmm. sauf que là, nous allons euh, proposer une cabine. D'accord, Il y a un lit aussi à gagner mm -hmm. dans ce même tambour-là. Ok. Il y a une sellette aussi, Donc, il y a, a un saladier en bon bois. Il un numéro sur vos tickets, vous allez pouvoir gérer qui, euh, qui a remporté ça, qui a remporté ça. Oui, cette personne sera identifiée par rapport au oui. ben, ah. ticket de tambour-là, oui. C'est sans casse, vous gagnez plusieurs carnets tickets. Et chaque, chaque ticket-là, c'est pour l'eau. Non. Non. C'est le même carnet C'est ouais, -ce ces... le même carnet. Oui, mais qu'est-ce que c'est que quand je l'achète indiqué Je n'aurais pas gagné le même galop, que ce soit les toilettes sèches que j'aurais gagné, Comment on fait euh, mais si tu... Ben, tu penses à sur pour ces tickets, c'est de sèche là, Vous-même, on peut gagner peut-être toile sèche là, mm -hmm. on peut gagner aussi Bengalo là, au ça. Parce que moi, hum. sincèrement, il y a des gens qui achètent pas. 4, 5 paquets okay. de tickets oui, de mais 10. Mais oui, forcément, pour avoir le bon numéro. Parce qu'ils ils connaissent la valeur de ce Bengalo Ils savent ce que c'est. quelqu'un a déjà gagné. Quelqu'un le remportera parce que. Est-ce que dans les autres manifestations, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Non, non, non, surtout moi. Non, on ne fait pas comme ça. Non, Parce non. Que je sais que, en plus, on euh, est on aura moi, initié. On aura initié okay. qui sera présent mm -hmm. lors du tirage. Okay. Mais là, euh, non. Ça sera Et cuisine, propre. Moi, je voudrais vraiment souhaiter voir peut-être un jeune mmh, mmh, mmh. qui rentre dans la vie active. Vous, oui. vous imaginez ce bengalo oui. où euh, il y a un espace de vie. C'est ça, c'est ça. Même dans la de son voilà. parent, il peut mettre son Ce même jeune, vie. il peut très bien faire des économies, rester oui. tranquillement, faire des économies oui. et puis après pouvoir à investir. investir. Voilà. C'est vrai. Non, non, c'est vraiment bien pensé ce bengalo. Alors, nous, nous rappelons encore une fois que la fête du bois à Porte-Noire, cette association des métiers du bois, vous invite... Euh, si vous pouvez y aller, allez-y. Vous êtes aujourd'hui sur ETV. Vous, vous regardez peut-être ou alors vous avez pris l'émission en cours. Eh bien, allez sur notre site Internet www.etv.gp. Jean-Yves, nous en sommes à où, là, matière temps? Combien de temps nous reste-t-il? Euh, oui, je demandais donc à Jean-Yves combien de temps qu'il nous... Il, il... Il nous reste deux minutes pour conclure ce bon moment, cette belle rencontre avec Patrick Mango qui a un numéro de téléphone 06 90 95 95 37. Et il y a un autre numéro, c'est le... C'est le 06, 06 90 71 39 38 89. Et le rendez-vous, je vous laisse encore rappeler avec des, des phrases pour motiver la Guadeloupe. Ce Je veux dire à la population, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le 14, 15, 16 avril, mm -hmm. vous devez être à Pointe-Noire. Mm -hmm. Si vous n'êtes pas à Pointe-Noire, vous allez rater quelque chose. Moi, en tant qu'animateur, organisateur, quand j'organise, ouais. j'organise vraiment pour ouais. la population de Guadeloupe. Il y aura pour un le pour se restaurer, si on a des il enfants. Il y aura tout sur place. Il y aura, il y aura des espaces de jeux mm -hmm. pour les enfants, les jeux en temps longtemps, et tout, tout ce qu'il faut. Ouais. D'accord. Alors, si on n'a pas pu aller le, le, le, le 14, on ne peut pas dire qu'on aura raté quelque chose, parce que les manifestations seront les mêmes le 15 et le 16. Sauf, oui, mais sauf que sauf tous que les, les jours, il y aura toujours quelque chose quelque de chose différent. différent. Mais en fait, on n'aura pas raté quelque chose, en fait. On n'aura pas raté, si on n'arrive pas à être chez vous le 14, le 15, on pourra profiter aussi. On pourra profiter, mais, mais on ratera de... quand même quelque chose, le fait de ne pas être là. Quelqu'un peut venir pendant le, les ça trois jours. c'est le président de qui te dit que peu... quand même rater quelque <rire> chose. Alors, il faut, parce que même il y a des, des, des gens qui vont venir résider à Pointe-Nord pendant ces trois jours. Wow. Voilà, il y a des gens qui bien. ont déjà réservé. Moi, personnellement, ils m'ont appelé pour pouvoir mm -hmm. trouver bungalow, des, mais... des, des, des résidences pour eux, pour qu'ils wow. puissent y habiter et rester pendant ce week-end. Eh bien, dis donc, il va falloir qu'on aille chercher <rire> la famille, parce que nous aussi, nos nés, n'est pas Et Pointe-Nord, il y, y a la plage, il y a des beaux restaurants, il y a l'art culinaire, il y a tout. Nous allons faire une petite virée. On, on essaiera de voir avec euh, le patron de TV hein, s'il veut bien aller récupérer des images pour montrer aux personnes qui sont malades, couchées à la maison et qui ne peuvent pas se déplacer. Nous allons devoir nous quitter euh, sur ces bons mots. Merci d'être venu. Euh, Jean-Yves, euh, j'y vais. Hein, euh, je vais vous laisser entre vous. Je vois que vous ne m'entendez pas.